Dieu est bon Dieu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 si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais ma cela près de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je dis, je dis ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me levera sur les rochers. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit ta part.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 ne me livrez pas au beau plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et déjà ne respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel, si la terre est vivante, espère à l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en Dieu. Amen. Les bontés, oui, les bontés, l'éternel ne, ne sont pas, ne sont pas épuisés, Tes compassions ne sont pas l'éternel, mais seraient. We're Dieu, tu es réellement notre soutien, le soutien de notre vie Seigneur. Le secours, Père Tu au Dieu, dont nous avons tellement si besoin. Chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Merci encore pour cette privilège, cette grâce que nous avons d'être là dans ta maison. En ces jours, mon béni, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions tous ensemble élever nos voix devant toi. Oh Dieu, chanter le merveille de notre Dieu. Parce que chaque jour, tu fais toujours des choses merveilleuses. À l'endroit de chacun de nos pères, Dieu, notre Père. Parce que toi-même, tu veilles et que tu pourvois. Parce que tu es vraiment comme les gants aigles qui veillent sur sa couvée, Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon roi, rien ne peut t'échapper, Seigneur. Tu veilles sous ton peuple à toi dans le moindre détail, mon Seigneur. Que ton peuple soit béni, mon Seigneur. Qu'il soit aussi fortifié par toi. Merci encore pour les chants et les cantiques, notre Dieu, et nous a accordé la grâce de voir encore chanter encore en ce jour. Merci pour aussi les psaumes, mon bénémoine, Père mon dieu pour aussi les témoignages qui ont été rendus en cet endroit, de voir les merveilles que tu accomplis parmi ton peuple, mon Seigneur. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu, tu, me, tu fais des merveilles encore, mon bénémoine, Père mon dieu Que notre foi puisse vraiment s'accrocher, être fixée sur toi, qui est le remunérateur de ceux qui te cherchent, mon bénémoine, Patrice Saint. -Dieu. Tu es aussi donateur de tout dont merveilleux excellent, Seigneur, nous t'aimons, Père, et nous te remercions vraiment pour le souffle de vie et la bonne santé que tu nous donnes aussi, Père, parce que nous voulons être là pour pouvoir te servir, toi, les Dieu très haut, et tu veux que nous puissions aussi être en bonne santé, mon Père, c'est pour ça que nous voulons encore te dire merci. Pour mon frère et pour ma sœur, tu vois tout ton peuple, Père personne Dieu qui sont venus vraiment de loin, comme de près, Seigneur, ils ont quitté le matin chez eux et jusqu'à cette heure-ci, ben, ils sont là dans ta maison, à toi, père. Que tu sois béni pour ce que tu fais, Seigneur. Qu'il soit aussi fortifié, mon roi. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi à, à l'étranger, dans différents endroits, connexions, qui sont en connexion parmi pour nous avec nos personnes saint Dieu, pour qu'ensemble nous puissions élever ton nom ici, père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, de amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur pour euh, ses bontés comme nous l'avons chanté à notre endroit et son amour aussi qui ne cesse de pouvoir manifester à l'endroit de tout un chacun de nous. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu se répand bon pour le monde entier, mais beaucoup plus pour ceux qui l'aiment aussi. Et nous remercions Dieu pour ces jours qu'il nous donne et la grâce de pouvoir aussi nous rassembler pour qu'il puisse nous aider aussi à pouvoir entendre sa parole, qu'il nous parle aussi, pour que nous puissions aussi voir clair afin de pouvoir aussi, parce que c'est lui qui nous donne la lumière et la clarté dans les choses, afin que nous puissions être aussi sûrs et certains que nous marchons conformément à sa volonté. Notre précieux frère Christian, nous allons prier pour lui. Vous comprenez, c'est cette situation de pollen évidemment aussi qui a eu à pouvoir effectivement... Il souffre beaucoup de cette allergie, je pense. Et je crois que quelques-uns parmi vous aussi ont ce genre de problème. Et c'est l'allergie effectivement qui a eu à pouvoir effectivement aussi le mettre dans des conditions un tout petit peu difficiles. Et moi, je voudrais que nous prions pour lui. Je voudrais aussi en même temps aussi prier aussi pour tous ceux qui souffrent aussi de cette allergie. Que le Seigneur puisse vraiment accorder la délivrance, afin que vous soyez en bonne santé. Nous allons prier. Tendre Père et précieux soir. C'est avec l'autorité de ta parole que je me tiens ici en cet endroit, Père. Oh Dieu, tu as dit que par te mettre sur à toi, nous avons donc la guérison. La délivrance, tu l'as donnée, bénémoine, Père sans dieu Je prie pour ton peuple rassemblé en cet endroit. Pour mon précieux frère Christian, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Seigneur, contre la calamité Père Tibissant, qui l'a frappé. Et aussi ton peuple qui est ici, qui en souffre, Père. Au nom du Seigneur, Père Dieu. Il en soit délivré, Père. Et que ton peuple soit libre, Père Dieu. Parce que l'herbe ne peut pas être fort, non, béné Père Dieu. Mais c'est puissant, pas Père patricant. Nous avons en nous. Père de de grâce de voir ta voix, et la bonne santé soit pour ton peuple, mon Père. Qu'il soit délivré, Père. Qu'il en soit aussi guéri, mon Père de Dieu. Allez-y, je chasse la, mon Père Dieu. Oh, que ton peuple soit libre, Père. Qu'il n'en souffre plus, mon père mon père. Oh, qu'il soit heureux, Père. Dans les enfants, qu'il a dit, mon Père dieu Chacun d'eux, mon roi, au nom de. Sadave, avec ton dit, sort de cet endroit. Que le peuple de Dieu soit guéri. Allez-y, mon ne qu'il soit guéri de cela, Père Dieu. Et qu'il soit en bonne santé, mon roi. Les yeux guéris de la respiration Père Dieu, qu'il n'y ait pas moi, de l'asthmatique, mais qu'il en soit guéri, Père, Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez-le. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a promis. Nous remercions notre Dieu pour sa bonté et son amour, parce qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a jamais manqué au rendez-vous. En nous demandons Seigneur, notre Dieu, sois avec nous. Il est toujours là. Nous remercions aussi le Seigneur pour ce qu'il fait aussi. Parmi nous aussi, il ne cesse de pouvoir aussi nous bénir. Oh. <rire> Cette année est une année particulière. Quand... C'est vraiment extraordinaire de voir cette bonté de notre dieu à, à notre endroit et je crois que c'est un de frères que j'ai eu tout à l'heure et je crois que c'est le frère ici, notre frère Victor qui était dans mon bureau et qui me rendait son témoignage parce qu'il va partir au Canada comme vous avez prié, je lui ai dit que nous avons notre soeur Carole là-bas et elle sera dans la joie de, de pouvoir aussi le voir aussi parce qu'ils vont être dans des villes un peu différentes mais il y a des moyens de transport de l'autre côté là-bas. Et puis pendant que nous parlions ensemble avec lui, il me dit, vraiment, cette année est une année spéciale. Comment Dieu bénit effectivement Alors il dit, je veux vraiment en profiter au maximum <rire> et saisir l'occasion. J'ai dit oui, que Dieu te bénisse. Et c'est vrai, le Seigneur fait des choses extraordinaires dans le domaine financier, dans le domaine de mariage, dans le domaine des naissances, effectivement. Parce que dans tous les domaines, il faut que nous puissions reconnaître notre Dieu, guérison, délivrance et tout ça. Le Seigneur continue à pouvoir faire et touchons le cœur, changeant. Et dans la parole aussi, il nous fait passer par maintenant dans une dimension tout à fait particulière. Alors en parlant des enfants, nous sommes heureux. Amen. Je crois que la fois passée, c'était Yokebede. Hein? Dieu nous aime. Et il nous donne cette grâce de pouvoir avoir des enfants que nos bien-aimés frères et sœurs ont la, la joie de pouvoir avoir maintenant leur famille s'agrandir. Nous devons être reconnaissants au Seigneur, notre Dieu, pour cette bénédiction. Parce qu'il y en a des familles qui en cherchent, mais qui n'ont pas trouvé. Mais nous savons qu'avec notre Dieu, il nous donne toujours. Dans nous prions, il nous accorde cette grâce. C'est pour ça nous avons la joie aujourd'hui ce matin de pouvoir avoir Paradise, c'est ça? Alors, si la maman de Paradise, où est-ce qu'il est, fatigué Viens, mon soeur, va un peu plus vite comme ça. Nous allons nous lever pour que nous puissions prier ensemble. Considé, Sa parole. Ses promesses, garde-les dans sa vie. Vieille, tu verras ses verses, Seigneur, en silencieux, sa parole, considère, considère, Yeah. Um. Son bébé. Oui. Dieu nous donne toujours des jolis bébés. C'est extraordinaire. On se pose la question mais qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment une année extraordinaire. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle n'est pas seule. Je crois que si vous avez vu un bébé, mm. c'est qu'il doit y avoir un papa quelque part. Oui. Son papa est où Il est au fond. On voudrait bien le voir quand même pour que tout le monde voie que le bébé ici n'est pas seul. Voilà, je voudrais simplement le voir. Il est où exactement Il est loin. Hein Parfait. Mais vous pouvez le voir, je pense que c'est... Ah ben voilà le papa. C'est le papa qui vient. Il sourit. Mais toi là comme ça, on te voit quand même. Parce que si le bébé est là, il doit y avoir un question, monsieur. Il doit être donc la de cela. Et ça, c'est important. Pour ça, je vais prier pour cet enfant. Pour que Dieu le bénisse richement. Tendre Père et précieux, sauveur. Je voudrais te dire encore merci parce que tu es réellement Dieu. C'est toi qui nous donnes mon bénémoine Père oh Dieu. Aujourd'hui, tu as béni ta servante mon bénémoine Patrice, Visson. Il a la joie de pouvoir se tenir ici debout pour que son, son bébé, Père en dieu qu'on puisse vraiment prier, qu'il soit béni, Père. C'est pour ça, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, on se voit. Je prie pour que Paradise soit béni, qu'il soit vraiment en bonne santé, mon bénévole, Père Tibisson. Gardez, protégez encore davantage, Père son, qu'elle grandisse dans de bonnes conditions, mon bien-aimé Seigneur. C'est un enfant, mon bénévole, Père Tibisson, que ta bénédiction à toi soit accordée, mon bien mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit protégée, mon bien-aimé Père, au oh Dieu. Parce que tu es le Dieu qui donne encore des bébés aujourd'hui, Père, au oh Dieu. Oh c'est un temps merveilleux, mon bien-aimé Patricin, c'est le temps de la grâce, mon bien Père au Dieu. Où toi, tu accordes la grâce et la faveur, mon bien Père au Dieu. Louange, on honneur à toi. Tu es vraiment bon, Seigneur. Nous avons montré que tu es vraiment bon, mon bien Seigneur. Sois béni, Père au Dieu. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi aussi Père Dieu. En souviens-toi de celui qui aussi a par notre Devant le Dieu qui nous donne la grâce, mon bien Père au Dieu. Bénis les parents aussi, Père, et soutiens fortifie. Car je t'ai ainsi prié. au nom de Jésus Christ, amen. Le Seigneur est bon, hein? Amen Qu'il soit béni Amen. dans sa façon de faire les choses. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Dans les livres des Hébreux, au, au chapitre 1. Hein? Alors, peut-être on se pose la question, mais Hébreux, en qu quand <rire> s'épuisera quand On est toujours dans les Hébreux, on est toujours dans, dans les... Vous n'aimez pas oui. euh, Vous savez, nous remercions Dieu... C'est ce que nous pouvons voir les livres lire ces livres des Hébreux. Nous Remercions pour tout. C'est pour ça que vous priez et vous priez aussi pour moi, donc que le Seigneur m'aide à ce que nous puissions entrer. Vous pouvez voir les combats qu'il y a, les diables. et oui, bien sûr que oui c'est que je vous l'ai dit. Vous verrez même entrer vous-même aussi dans votre intérieur hein, à ce que ce n'est pas une chose simple facile et euh, nous allons d'abord prier. Maître béni, tu es vraiment l'auteur de ta parole. Je te remercie vraiment de la manière dont tu conduis les choses. et Tu es vraiment parfait, et tu es vraiment glorieux, merveilleux ton nom, parce que tu es celui qui nous enseigne encore aujourd'hui, Père. Il a plu à toi de nous donner ce livre pour que nous puissions lire. Nous les lisions depuis longtemps, Père Saint-Dieu, mais quand tu as ouvert nos yeux, nous ne pouvons que te dire merci. Oh, Jésus-Christ, mon roi, je t'aime, mon Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple qui est là, Père, que tu vis sans Dieu. C'est vrai que l'heure est avancée, mais donne à ton peuple la grâce d'avoir au moins l'attention, mon Seigneur. Ok, en cet instant, nous puissions aussi avoir cette grâce d'entendre ta voix et nous aider aussi à pouvoir aussi te voir à l'œuvre, mon Père saint Nous sommes heureux de pouvoir réellement savoir que tu es vraiment vivant, mon Père. Jamais tu ne peux changer d'un niota, bénémoine Père saint parce que tu es l'éternel, tu as dit, tu n'échanges point. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes, car je demande cela à Père Dieu, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, il semblerait qu'il fait un peu plus froid, enfin, plus chaud. C'est chaud, hein? Frère Rosario, si vous pouviez vraiment descendre encore plus bas, ça nous ferait quand même du bien. Non seulement à moi, mais aussi à tout le monde. Bon, c'est vrai qu'il m'a dit, il m'a fait savoir que mon frère, quand je descends, il y a des sœurs qui commencent à faire des marches ici, aller à gauche, aller à droite, parce que il fouille effectivement la partie qui fait froid. Bon, on ne sait pas. Quand il fait froid, oh que Dieu vous bénisse. Et là, là, là oh non, non, c'est pas vrai, non, non, non, non, non, ma sœur Carole, et mon frère, et mon... <rire> Non, non, non, non, non, que Dieu vous bénisse richement. Mais c'est vrai, ils sont là. Waouh, waouh, waouh, waouh, Mais ce n'est pas possible. <rire> non, non, j'ai l'impression de rêver. Je regarde, mais ce n'est pas possible. Mon Dieu d'amour, que les Seigneurs vous bénisse, Quel bonheur de vous avoir. On va prier, on va remercier Dieu. Oh là là! Tendre Père et précieux sauveur, c'est vraiment un bonheur mon roi. Quelle grâce c'est vraiment quelle surprise, Père. Seigneur, de pouvoir avoir ta servante Oh mon Dieu d'amour. Mon âme t'es loup, Père oh, Dieu. Bénis richement ma bénédiction soeurs et mon précieux frère, ils vont, Seigneur Dieu. Oh mon âme tes Père. Quelle joie de pouvoir savoir qu'il soit la paix. Ah, tu es merveilleux, Père saint Dieu. Mon âme t'es et tes Oh, à toi la gloire, l'honneur, la puissance Amen. et la victoire pour ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Car nous t'avons ainsi prié. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour les Amen. Amen. une surprise, c'est vraiment une surprise C'est quand même extraordinaire. Ah, oh, je ne peux pas m'y attendre. Ah ben bah, bah, ça fait quand même quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est merveilleux. Ah, je parlais à faire temps qui va le voir là-bas. <rire> Ah oh, là là, là c'est extraordinaire Que Dieu vous bénisse richement Oui, oui, ça fait vraiment plaisir que Dieu soit le glorifié. Et, et je crois que nous avons des <rire> frères et sœurs qui... Sont, ça fait bizarre quand même. <rire> Aïe, ça c'est vraiment extraordinaire. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. C'est comme... <rire> je pouvais pas m'y attendre cela. Ah, que Dieu vous bénisse vraiment. richement. Eh, ils sont venus du Canada si loin. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Et vous, tout ce qui est venu aussi de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un bonheur de pouvoir vous avoir. Nous remercions notre Dieu pour son amour et la grâce qu'il nous accorde effectivement aussi de pouvoir prendre effectivement ses livres pour que nous puissions avoir cette possibilité que le Seigneur nous accorde de pouvoir entrer dans les choses que Dieu veut réellement lui-même nous ouvrir parce qu'il ne s'agit pas que l'homme préconise effectivement ou que l'homme veut faire Voir effectivement quelque chose qui soit comme une connaissance à la personne parce que ce n'est pas notre connaissance dont nous avons besoin, c'est la connaissance effectivement que le Seigneur nous donne. Et ce n'est pas un homme qui révèle la parole, c'est toujours le Seigneur lui-même qui révèle aussi sa parole. Et si le Seigneur nous fait entrer dans ces choses effectivement, c'est parce que nous croyons qu'il a jugé cela nécessaire pour nous pour que nous puissions vraiment arriver à pouvoir avoir une marche correcte avec le Seigneur. Si vous remarquez très bien dans les Saintes Écritures, il nous est montré effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. En parlant, nous allons y lire, parce que nous allons lire dans les Hébreux aussi tout à l'heure, et il nous montre qu'effectivement, que son Église à lui doit être effectivement conduit et éclairé par lui seul pour euh, que cette église atteigne effectivement ce stade-ci. Dans le dans les livre d'Éphésiens au chapitre 4, il est dit ici, pour hein, que nous comprenions aussi pourquoi nous avons euh, à pouvoir entendre effectivement ce que le Seigneur hum, hum, veut nous faire entendre ici. Dans, donc, euh, Éphésiens chapitre 4, euh, le verset... Euh, 11, non, verset 12. Il nous dit, pour le perfectionnement des saints, vous comprenez Ça dit enfin que le saint, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, atteignent donc, c'est important que nous comprenions, atteignent donc la perfection. Donc que le saint arrive à la perfection, qu'il soit parfait. Et ça, c'est ce que lui-même a eu à pouvoir prononcer de sa propre bouche en disant que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, nous voyons maintenant, plus bas, il nous dit aussi ceci, que en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, par là de ministère, vous comprenez cela, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que qu parmi ceux qui lui il a connu, ne puisse étendre dans un lieu comme je donne un exemple effectivement que chacun a une vision de foi différente par rapport à l'autre. Je voulais toujours y avoir pouvoir vous le dire ici, je le répète aussi pour que vous puissiez réaliser que le Seigneur, quand il dit quelque chose, il l'accomplit parfaitement. J'aime ce Dieu que nous servons, parce que lui-même, qui est l'auteur de sa parole, il nous montre qu'effectivement que sa parole est la vérité, puisqu'il est dit, et puis il l'accomplit encore dans tout le moindre détail. On n'a pas besoin d'expliquer. Quand il dit, la chose arrive, lorsqu'il leur donne, elle doit exister. Alors, vous remarquerez très bien que Ici, il nous fait savoir qu'effectivement, que pour qu enfin que nous puissions toujours parvenir à l'unité de la foi, la foi. Et ça, ce que nous savons, que les Saintes Écritures nous montrent aussi cette lumière, ils nous disent que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, maintenant, on doit comprendre qu'effectivement, ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend, C'est pas moi qui dit, énorme. dis, c'est dit Ce qu'on entend, donc, la parole de Christ, donc, la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui donne la foi à celui qui l'entend. d'abord. Alors, si ce n'est pas la parole de Dieu que nous entendons, effectivement, alors nous aurons de foi diversifiée. Oui, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire que chacun aura tendance, c'est cela qui est important parce que la plupart du temps quand on rentre dans les choses de Dieu, quand vous ne comprenez pas, vous vous fâchez et vous commencez à pouvoir imaginer des choses. Et j'ai dit même, il y a beaucoup de frères aussi qui servent le Seigneur effectivement aussi qui sont en connexion parce que aujourd'hui encore je voulais vous dire qu'il y a des églises en fait qui demandent, des pasteurs qui appellent effectivement parce que ils veulent s'attacher à cette église ici. Non seulement ici en Europe mais aussi à l'étranger aussi, oui donc euh, j'ai un j'ai effectivement aussi qui euh, qui veulent que je puisse arriver à pouvoir aussi, le Seigneur accordera la grâce pour que je puisse faire encore des voyages dans différents pays aussi. Donc, il euh, y en a de ceux qui écoutent, il y en a de ceux qui écoutent même après d'avoir prêché à cause de problème des, des connexions chez eux, mais qui écoutent la parole de Dieu. Alors, qu'il y a ce que le grand danger que nous avons la plupart du temps, surtout ceux qui se disent, qui prêchent la parole de Dieu, Ce que nous avons des ataphismes, c'est-à-dire qu'on a eu des connaissances en fait des choses qui, qui nous sont restées en fait gravées à nous, et quand on touche simplement à ces choses qui sont en fait des choses qui sont restées par habitude, Dieu voulant nous allons nous voir quelques points. Et quand on arrive maintenant que Dieu nous amène à la lumière et qu'on va dans les sens qu'on voit que c'est contraire à ce que nous nous avons, ça crée des problèmes. Et puis, on se trouve dans cette option désemparée, Mais mais qu'est-ce qu'on va qu faire effectivement enfin, C'est ça le grand problème. Or, un fils de Dieu doit se laisser toujours enseigner par Dieu. Et c'est comme cela qu'il arrive effectivement aussi à être un instrument entre les mains Bien sûr, c'est les potiers qui donne la foi. Moi, je peux pas dire au potier, moi, je pense qu'ici, tu dois me faire comme ça. Parce que l'argile ne peut pas lui demander ça. C'est le potier qui a la vision de ce qu'il veut faire avec l'argile, l'utilité. Donc, si nous voulons être utiles à Dieu, alors c'est important que nous puissions simplement le laisser modeler. Il dit, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il faut que nous puissions avoir la connaissance exacte. bien dit à l'état d'homme, à l'état d'homme fait et à la maison de la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous devons connaître dans la prière de notre Seigneur. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il a dit « Qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, me suivez, et c'est lui que tu as envoyé. Pourquoi devait-il insister dans sa prière que qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu? Il est bien le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. C'est important que nous puissions vraiment, euh, avoir vos pensées en disant, oh frère, nous avons déjà la connaissance de et c'est lui que nous servons, en fait, en réalité. Mais si vous aviez vraiment la connaissance, quand on ouvre encore un peu plus de lui, vous deviez les glorifier davantage. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Vous ne devez pas arriver à pouvoir vous sentir mal à l'aise. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on a... Non, c'est-à-dire que quand Dieu ouvre pour vous, vous devez vous réjouir, en fait, parce qu'il vous fait monter encore davantage d'étapes, en fait. bon, Bref, dans les livres des Hébreux que nous lisons, effectivement, c'était pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu nous introduit, effectivement, dans ces choses-là. Hébreux, donc, au, au chapitre 1, je pense que c'est cela, ce que nous avons pris. Je vais... Priez que le Seigneur m'aide à ce que où vous ne soyez pas fatigué. On ne va pas tenir longtemps. Et toujours cela. Parce que je veux toujours répéter j'aime pas les gens. Qui, qui murmure et commence à voir se plaindre en disant ah, ça c'est trop long, c'est pas, pas très bien. En fait ça c'est pas bon ça. Je préfère être peut-être court comme ma soeur Carole m'a fait la remarque, dit, mais ah mon frère, on dit court, mais là c'est vraiment court, trop court. Euh, quand même on dit court, mais quand même là, c'est quand même trop, trop, trop court. J'ai dit, ma soeur, on va prier que le Seigneur nous aide. <rire> Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi donc héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Tadre Père et Précieux Soba, nous voulons te dire encore merci parce que nous voulons entrer dans les choses que toi, tu es l'auteur et nous te demandons la grâce parce que tu as dit dans ta parole et tu as, tu es vrai Seigneur et tu, ce que tu dis est vrai et c'est la vérité que que tout homme soit reconnu pour menteur. Donc tout homme sur cette terre, comme tu l'as dit, qu'il soit reconnu pour menteur, mais que seul toi Dieu, tu sois reconnu pour vrai. Pourquoi quoi nous nous tenons ici encore mon bien-aimé père Dieu, j'ai beaucoup de faiblesses. Je suis aussi, comme tant d'autres, effectivement aussi, je ne prétends rien. Parce que parfois, les uns pensent que je prétends quelque chose, mais je ne vaux rien, c'est vrai. Je l'ai dit sincèrement, je, je, ne, je ne dépends que de toi. C'est pour ça que je me tiens à cet endroit pour prier pour ton peuple, de vrais enfants, Seigneur. Que tu leur ouvres l'intelligence, leur ouvres le cœur, parce que ceux qui sont à toi ne pourront pas s'opposer à ta parole. Nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais pour la vérité, Seigneur. Aide-nous, et tous ceux aussi qui ont été en enténébrés, qui puissent aussi recevoir la lumière, parce ben que toi qui ouvre les yeux des aveugles. Aucun homme ne peut le faire, mais c'est toi qui le fais. Aide-nous encore aujourd'hui, que nous puissions entendre ta voix, et peut connaître aussi ce que tu veux, que nous puissions ouvrir. Et surtout Seigneur, je te demande grâce que tu donnes vraiment la compréhension spirituelle qu'il n'y ait pas des choses charnelles dans la tête, mais la compréhension spirituelle à ton peuple. Je demande cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, vous Alors, nous avons eu à pouvoir lire déjà une portion des Écritures et en entrant dans ce que nous pouvons arriver à avoir la grâce, de pouvoir voir par la grâce du Seigneur. Dans ce livre des Hébreux, quelque chose de tellement si important auquel j'ai toujours eu à pouvoir insister et j'insiste encore, encore et encore et encore. C'est la différence effectivement de choses quand on voit comment Dieu l'a placé. C'est pour que nous puissions avoir cette vision complète du plan de Dieu, sa façon de pouvoir faire les choses parce que... <rire> Le plan n'est pas d'un prédicateur. Non. Le plan est de Dieu. Il n'est pas ton plan, il n'est pas mon plan. Donc c'est lui qui a eu son plan, il sait ce qu'il voulait faire. Donc dès le commencement déjà, quand Dieu a déployé les cieux de la terre, avant même qu'il les déploie, il savait que dans les cieux, ça sera comme ça. Et aussi quand il a eu pouvoir déployer effectivement la terre, il savait déjà. Ce qui est donc, il n'y a pas eu un homme ou un esprit qui a été un conseiller pour conseiller Dieu. Si déjà, dans les cieux, personne ne pouvait le conseiller, à combien plus forte raison toi et moi, nous n'avons pas à pouvoir dire, mais pourquoi ceci Il, il, il est l'auteur de ce qu'il fait, et il le gère effectivement parce qu'il contrôle tout, en fait. Alors, quand nous regardons, effectivement, là où il nous a fait comprendre, qu'effectivement, dans son plan, pas dans le mien, il a eu à pouvoir décider que pendant une période de temps, parce que c'est pas toi à pouvoir décider, pour pouvoir dire, mais ça doit être comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, le problème avec les hommes, les êtres humains que nous sommes, nous entrons facilement dans les habitudes. C'est pour ça qu'on a des dénominations. Hein? Oui, bien sûr, parce que les habitudes s'installent, on doit faire comme ceci, comme cela, et puis on y rentre effectivement, et cet esprit en fait des habitudes, ça s'installe dans les hommes effectivement. Alors, on fait les rituels en fait. Ça doit être comme ça, parce qu'on nous a dit comme ça. Alors que Dieu n'a jamais été dans le rituel, en fait. Dieu n'est pas... Il stagne effectivement dans des situations telles que vous restez là. Non, en fait, Dieu avance toujours. Et il avance effectivement pas selon ce que nous pouvons imaginer, mais c'est parce qu'il a un plan, il a un programme. S'il a pris les enfants d'Israël, qu'il les a fait sortir comme cela. Pensez-vous qu'il est, il est fait un machin désordre Non, monsieur. Non, c'est important, parce que les gens peuvent dire, bon, il est sorti là-bas, ben, c'est Non, ce pas qu'il est fait, fait Non, non, non, non. Le chemin par lequel il les il faisait passer, ce chemin-là, il le savait lui-même, parce que c'est lui qui l'a tracé, ce chemin. Et pourquoi il a tracé ainsi, effectivement Il voulait que ce peuple loi qui était là, effectivement, puisse comprendre qu'effectivement, que c'est pas un mythe qui les conduit, mais c'est un dieu qui les conduit. Alors, il lui a prouvé sa divinité. Dans quoi, effectivement? Ben dans la, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, miracle qu'il faisait, effectivement, aussi, sous ce chemin-là. Et puis, on pensait qu'effectivement, que ce chemin, il ben, était, c'était en fait un chemin à hasard. Non, n'est pas par hasard. S'il les a conduits jusqu'à la mer, oui, vous vous souvenez cela, non? Donc, humainement parlant, c'est pas logique qu'un homme conduise comme ça. Mais cela démontré que ce pas l'homme qui veut conduire, c'était Dieu qui conduit. Arrivé à ce point-là et Dieu leur a prouvé que si je vous conduis ici, c'est vraiment, vraiment impossible, humainement parlant. On va commencer à dire, oui, mais s'il était spirituel. Non, laissez-vous simplement voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il vous conduit jusque-là, lui. Le problème, c'est que soyez sûrs que c'est lui qui conduit. Amen. Et si c'est Dieu qui conduit, s'il vous plaît, prêtez attention, il le fera toujours selon sa parole. Amen. Parce que sa parole, c'est son programme. Amen. Amen. Okay. Alors, il a conduit là-bas, au lieu de murmurer, puis vous simplement dire, Seigneur, nous te remercions, maintenant aide-nous à voir ce que tu veux faire. Parce que là où ils étaient conduits, effectivement, où ils étaient, ils étaient sur le chemin dont le chemin était déjà tracé. Ce pas arrêté là. Donc là, au fin fond de la mer, il avait déjà tracé ce chemin, en fait. Oui, monsieur, parce que c'est quand il a il, a, il, a, il a ouvert à la mer qu'on a vu les chemins. Mais humainement parlant, il ne voyait pas. Mais là où ils étaient, effectivement, était, effectivement, c'était l'endroit qu'il fallait. Donc toi, attends simplement la délivrance de Dieu. Alors il nous a dit, effectivement, que, autrefois il y a plusieurs reprises. C'est pour que vous compreniez quand même. Mais le problème, c'est que nous avons déjà l'entendement déformé. On nous dit, on écrit, on lit, mais on voit, on a déjà la vision brouillée. L'entendement déformé. Ah oui, c'est ça le problème. Et puis quand on dit autrefois, oh, c'est dit que pour nous, c'est comme toujours dans le présent. Mais c'est pas dans le présent. Autrefois, c'est dans le passé. Il est Et puis, Mais si Dieu me dit, il a parlé à nos pères par les prophètes. J'insiste encore là-dessus, là. Parce que frères et sœurs, quand le Seigneur a quoi la grâce entendre des choses comme ça, les prédicateurs vont commenter, effectivement, je voudrais toujours voir quand un prédicateur vient, il dit, mais frère Léonard, voici, tu as apprécié ça, je m'assieds avec toi, je vais te prouver que ça, c'est faux. Oui! ce parce que, parce que, on dit oui, c'est notre de mais quand Dieu montre les choses, mais ben alors, si vous trouvez que ce que Dieu a dit est faux, prenez l'instrument que vous avez, venez me prouver que c'est pas faux, et c'est faux, que ben, vous, vous avez l'instrument de la vérité. Est-ce que vous comprenez Donc, quand il a dit que c'est l'autre fois, plus, plus, plus, plus, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire que ça nous montre que c'est dans les passés. Amen. Donc, ce qui veut dire que je, je vais parler clairement pour que les gens comprennent. Amen. Comprennent bien. Amen. Parce que ça semble comme s'il y avait un petit flou avec... Ah, mon, Parce que si, même pour le messager, on voit y entrer dedans, oui, frère, pensez pas qu'on a ceci. On va y entrer dedans pour que vous puissiez voir parce que il y a tellement de théories de logique que vous avez qui sont contraires aux scènes écritures et vous ne voyez pas. Oui, c'est vrai, frère. Ah oui. Parce que quand nous avons pu voir effectivement avec vous ici, nous avons pu voir, c'est pas moi, c'est toujours les Seigneur, qui nous montra qu'effectivement que, ah, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était terminé. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc effectivement que là là, là jusqu'à Jean-Baptiste, effectivement, donc Dieu ne va plus parler par les prophètes. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'interprétation à pouvoir dire non, frère, c'est il parle encore. Pardon. Non, non, non. On nous a dit bien qu'il ne parle pas par les prophètes. C'est terminé. Donc si c'est terminé, pour moi, chrétien, c'est terminé. Alors maintenant, on nous dit, mais alors par qui maintenant Dieu parle-t-il ah oui, parce que, frère, tu nous embrouilles. Mais par qui, maintenant, Dieu parle-t-il Fais-tu euh, projeter encore les mêmes, mêmes dessin Je veux que vous montiez aussi quelque chose. Alors là, on nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, vous vous souvenez Amen. Nous a parlé par le Fils. On nous a pas dit qu'il a continué à nous parler par les prophètes. Non, monsieur Déjà, ça, ça doit entrer en toi et en moi, Amen. que la parole de Dieu est toujours la vérité. Moi, je suis menteur. Mais Dieu, ici, dans sa parole, il est la vérité. Amen. Oh oui, monsieur, oui, madame. Et puis, nous avons vu avec vous, effectivement, aussi, comment il s'est passé des choses tellement si glorieuses, parce que le fait qui est cette ces passations de, de, de là, de ce côté-ci, de l'autre côté, mais ça a apporté un changement, mais tellement immense, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas comparer. C'est Entre les deux, il y, a, il y a un gouffre profond, et long, et grand aussi. Oui, monsieur, oui, madame. Et puis avec un changement extraordinaire. Oh, Dieu est bon. Et là, nous voyons qu'effectivement, qu Il nous montre quand même dans la loi, la, la loi même. Et Dieu dit effectivement qu'il y a un changement de loi. Et là on voit même aussi, comme vous l'avez vu la fois passée aussi, dans les services, c'est pour que vous puissiez réfléchir, dans les services même effectivement, et on a vu que dans la parole, dans les lois, ils étaient déterminés que seul la souveraineté c'était selon l'ordre, il devait être, et là donc tout le monde vivait qu'avec ça mon frère, mais il y a eu un changement, ça seul les élus ne peuvent que voir ça. Parce qu'un homme charnel, effectivement, il ne peut pas saisir. C'est une bombe. C'est quelque chose qui c'est pas possible. Et en plus de cela, alors qu'on avait dit qu'effectivement, que, c'est là que les lévites veulent toucher aux choses de Dieu, aux choses saintes, parce que si tu n'es pas un lévite, effectivement, tu rentres dans les lieux très sains mais tu meurs, effectivement. Tu ne peux pas toucher à cela. Mais on le fait savoir qui y a un autre sacrificateur, effectivement, mais qui ne peut même pas sortir, effectivement, aussi, de, de, de, de, de, de, de, de, de la ligne de, de, de la vie, effectivement, mais qui sort, effectivement, d'une lignée qu'on appelle les tribus de Judas. C'est c'est quand même extraordinaire. c'est pas. Tu dis, mais ça, et puis quand, quelqu'un va dire, mais ça, c'est pas possible. Il va dire que ça, ce n'est pas Dieu. Ah ben oui. Ah ben oui, bien sûr. Alors, il, dit, man, il dit, non frère, ma soeur, je dis, ça, ce n'est pas Dieu. C'est ce que Paul était, il était tellement, dans les il a dit même lui-même les liens, dans les traditions de mes pères, il ne veut pas comprendre qu'il acceptait que Jésus, non, non, non, non mais ça c'est un blasphème, ça c'est pas possible, le pharisien s'est dit, mais c'est un blasphème, et il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés des hommes, pour sauver les... C'est ce qui se passe aujourd'hui dans, dans votre esprit, dans ce qu'il a pas dans le message. Ah, mais frère, ça ça n'a pas été comme ça. C'est pas comme ça que nous avons. Mais c'est normal que vous n'avez pas été instruit comme ça. Vous avez suivi les traditions, les logiques de ceux qui ont eu à pouvoir lire les brochures et vous les interpréter. Et puis vous êtes accrochés. C'est comme si vous voulez mourir là-dessus. Frère. Ces arbres, et vous dites, vous prétendez que nous sommes des enfants de Dieu. Frère, un fils de Dieu n'écoute que la parole de Dieu. Non, il peut pas être là, rempli de chimères, de choses qui ne sont, qui ne valent, mais c'est vrai! Mais là, c'est quand Dieu lui-même, parce que, commence à voir nous montrer les choses clairement, quand vous vous sondez vous-même, que vous sentez que ça commence à vous voir vous blesser, et que vous commencez à vous dire, mais c'est pas possible, c'est si, c'est là. Ce que vous, vous, vous devez comprendre qu effectivement, que vous n'êtes pas dans le programme. Ah, oui, bien sûr que oui. La Bible dit que tout ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné. Prédestiné à quoi Prédestiné à quoi Vous voyez, c'est vraiment important. Prédestiné à quoi Et Vous voulez qu'on les lise Romain. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Romain au chapitre 8. Regardez bien. Ça va, c'est je pense que c'est ça. Romain chapitre 8. Voilà, verset 28, si il nous dit Ça, c'est vrai que la version, c'est toujours un peu un petit souci. Je vais lire avec vous ici dans une version que vous autres aussi. Voilà. Je change simplement la Bible parce que bon, les versions sont un peu différentes. Bon, Romains chapitre 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste, vous suivez, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ai toujours, euh, marqué toujours un enfin, frère là, vous vous souvenez toujours quand chaque fois je lis, dit, quand vous allez voler et que vous avez des problèmes, ne dites jamais que ah, toutes choses concourent au bien, il y a des ceux qui aiment Dieu, ai... mais non, tu ne peux pas te dire ça. Hein? vous comprenez? C'est quand tu n'as pas été volé. Tu aimes ton Dieu. Qu'on veut t'accuser de vol, Alors là, toute chose qu'on pour ton bien. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on fait des rames, des choses et n'importe quoi. On dit, alléluia, toute chose pour qu'on Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, Tu récoltes ce que tu as s'aimé. C'est important. Alors, nous continuons. Il dit, alors il dit, mais toute chose qu'on pourrait bien, ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà, non? De ceux qui sont donc appelés selon est-ce que vous comprenez Selon son programme. Et puis il continue, il dit, mais quand Ce qu'il a connu d'avance. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Ou de, ah, pas dire, de, Je ferme les yeux, je fais comme ça. Bon, si, si Lise tombe dedans, bon, il est tombé dedans. Ah non, non, c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup qui comme ça. Non, messieurs c'est pour ça que, que Dieu te bénit. C'est pour ça que l'élection ne peut pas échouer. Jamais. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Mon frère, je ne peux pas supplier un frère. Je ne peux pas supplier une sœur. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Chacun est libre, mon frère. Tu veux croire à des vanités faciles. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu croira. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous aide. Parce que les gens sont devenus comme des plantes d'appartement. Il faut qu'on les protège. Il ne faut pas être trop fort. Parler peut un peu plus fort dans la parole. Il faut seulement dire, ah, le prophète a et puis là, ce moment-là, on s'entend, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cela. Même si vous dites, en tout cas, nous, on prie bagage, je dis bye bye. Que Dieu soit béni. Sûr. Non, je l'ai dit encore clairement, frère. Amen. Parce que j'aime mon. Parce que peut-être que les gens se posent pas... se disent, Mais pourquoi il est comme ça je dis, mais Non, c'est si, si nous marchons avec lui. Amen. Euh, nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que lui, il est. Amen. Quand il a prêché en disant que celui qui ne mange la chaîne, ne boit mon sang. Il s'est passé quoi Ils sont partis. Oui. A-t-il tremblé non. Attendez s'il ah, vous plaît. Voyez-vous, voyez assieds-nous un peu pour qu'on puisse voir encore et ensemble, effectivement, pour que vous compreniez plus, que je vous fasse comprendre encore. Non, il n'a pas dit ça. Il a simplement regardé. Et puis après, il se tourne à ceux qui étaient restés. Mais pourquoi vous, vous ne partez pas vous aussi Il n'a jamais supplié. Tu sais que toi et moi on est restés quand même des années. Tu vois ceux-là qui partent, mais toi quand même, souviens-toi. Oui, ça non, non non. Pierre, toi, tu te souviens quand même. Ah, il n'a jamais dit cela. Il est resté ferme. Il le regardait. Je l'aime beaucoup, frère. C'est pour ça, même si vous l'abandonnez. Si vous voulez. Mais c'est vrai, frère. Même dans mon coin, je l'aimerais toujours. Ah oui, il a toujours été seul. Hein? Vous, vous voulez la foule qui vous apprécie. Ah, mais lui pas. Et puis, il le regarde, il leur dit, mais. Pourquoi vous vous ne vous en allez pas vous aussi Il restait tranquille. Mais c'est Pierre lui-même qui sort là. Mais à qui Dieu doit être qu toi, c'est toi qui viens prendre la vie éternelle. Vous vous souvenez, non amen, Oui, mais qu'est-ce qui a fait que cela puisse, Pierre, puisse arriver à pouvoir dire cela C'est parce qu'il avait expérimenté, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Et puis il a dit oui, c'est vrai, parce qu'il a reçu la révélation. Amen. Ah Elle ben? dit mais tu es le fils de Dieu vivant Mais bien sûr que oui Et c'est lui même qui continue dire Nous avons reconnu que tu es et Nous avons reconnu et cru que tu es fils de Dieu Il dit nous savons que, qui tu es toi Dis moi je le sais C'est ça le problème hein? Quand la révélation t'est donnée On ne peut pas te déraciner Ah oui tu restes à conscience là. Et puis il leur dit après Il dit mais ce pas moi ici qui vous ai choisi Donc je n'ai pas fait d'erreur même jusqu'à aujourd'hui. je tu sais que comme même si je vous dis que je vous ai choisi, je vous répète que parmi vous, il y a. Ah oui, il y a quand même les démons qui est là, donc, Le fils du malade qui vous comprenez? Donc, il sait quand il dit quelque chose, il, il sait ce qu'il dit, effectivement. Donc, c'est aussi la même chose pour nous. Alors, nous continuons, regardez très bien. Alors, il dit, verset 29, il dit, mais, il dit, voilà, car ceux qu'il a connu d'avance, d'abord, vous savez qu'ils sont de rappeler selon un dessin, non? Et puis, -ce il dit, mais, qu'est-ce qu'il a connu, Car qu ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi Prédestiné. Donc, ça, mon frère Massa, quand on dit prédestiné, ça veut dire que ça ne peut pas échouer. Non, non, non, non, non. Non, non, non. Ça ne peut pas échouer, en fait. Donc, Dieu prédestine à ce que toi, tu sois comme ça. Et puis, il, dit, il les a aussi prédestinés. Il est très bien. Hein? Comme ça, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui À l'image de son fils. Donc toi et moi, je ah, veux dire qu'il sera connu Cela qu'il a connu d'avance. Élu selon son dessin, effectivement, si que nous avons dit, nous avons lu avec vous ici, si nous écoutons souvent, on dit, mais pourquoi tu es élu C'est pour un but. Ça. Non, tu es élu pour ce problème-là, cette, problème, cette situation-là, que c'est toi qui... Mais bien sûr que c'est ça. L'élection, veut dire quoi La victoire, tu dois la voir cela effectivement aussi donc alors il dit mais, il, dit, il dit, à, à, à, à être semblable à l'image de son fils <rire> bien sûr que oui donc pour être semblable à l'image de son fils c'est à dire que oh, quand on regarde le fils on regarde effectivement aussi ceux qui ont été prédestinés est-ce que vous comprenez c'est pour ça que le fils aille à pouvoir dire, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour du monde ne pourront pas contraire. Oui. Qui ça? Si ça ne va pas, vous me donnez un, un micro de la main ici. Je peux aussi m'en servir. Merci beaucoup. Alors, comme il est écrit dans les scènes d'écriture, donc c'est-à-dire, semblable à l'image de son fils. Mais maintenant, frère et sœurs, vous, vous voulez être semblable à l'image de qui Or, la Bible nous fait savoir que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Dans les temps passés, il en parlait par les prophètes. Il y a une sœur qui m'a posé une question. Peut-être que bon les questions, je peux peut-être le répondre plus tard, peut-être plus y a pas de questions. Il dit, le pasteur a dit, nous effectivement, quelle différence y a-t-il Ça parce que tout le monde, je crois qu'il pose. Entre les prophètes de l'Ancien Testament et aussi les prophètes dans le nouveau. Est-ce qu'on veut voir clair parce que Oui, c'est vrai. Hein? Parce qu'on veut placer quand même les prophètes de cet âge quelque part. C'est toujours ça le but, tu sais bien. Parce que frère, parce que quand on t'entend, tu les as. On veut savoir. Vous, vous, vous pensez que Dieu. Seigneur est pitié. Il faut que, frère, si, si je prie, je pleure pour vous, je dis, Seigneur, s'il pouvait comprendre. Hum. Vous pensez que Dieu ne sait, ah ben, bref, on revient quand même ici. Pour ceux qui sont pour la première fois dans cette assemblée, que le Seigneur vous bénisse, vous nous voyez un peu comme ça, nous sommes, nous entrons dans la parole de Dieu, ne vous fâchez pas, si vous êtes fatigué, vous êtes venu pour la première fois, vous pouvez peut-être vous asseoir là-bas, respirer, peut-être, on vous sert un peu un petit café, vous sentez que je ne ai pas supporter, mais surtout, surtout ne murmurez pas. Dites pas bah, que ces gens ici, ils sont là, on reste très longtemps. Non, on a chanté quand même des cantiques pour louer Dieu. Et puis on vient juste de prendre la parole d'écriture parce que l'Écriture est plus importante. Donc Amen. Amen. c'est pour ceux qui sont venus pour la première fois ici. Donc donc comme l'Écriture nous fait savoir effectivement. Donc être donc semblable à l'image de son fils. C'est-à-dire que tout véritable enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous, nous sommes appelés fils de Dieu? Et puis, de quelle manière, effectivement, sommes-nous devenus aussi fils de Dieu? Alors, quand on parle qu'effectivement, que Dieu a parlé, donc, dans ces temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, on doit se poser la question, effectivement, comme nous l'avons peut-être touché un peu la fois passée. Mais quelle différence cela fait-il entre parler au prophète et puis bon, on parle par le fils, effectivement, nous avons, Et pour nous, c'est la même chose. Je vous ai répondu, non, c'est pas la même chose. Non, non, non, non, non, Il n'y a pas de comparaison, c'est pas la même chose. Oui, messieurs, c'est ça le problème. Mm -hmm, mm -hmm. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que si c'était la même chose, tout ceci continuerait là-bas. Mais puisque ça ne peut pas continuer. Il y a un frère là. Alléluia. Oh, C'est merveilleux mon frère et ma soeur de connaître le Seigneur. Ça veut dire que nous entrons dans une autre dimension. Ici, tout était terrestre, monsieur. Alléluia. Oui, monsieur. C'était qui là? Les tabernacles étaient terrestres. Ah, ben oui. Et là, nous entrons là. Les choses deviennent différentes. Oui. Et puis quand on voit ici, effectivement, mais les règles, là, ce ne sont pas les mêmes règles qu'ici. Alléluia. Alléluia. Ça fait du bien, mon frère. Nous aimons être dans des conditions comme ça. Ça fait du bien. Ici, là, c'est lui qui est établi souverain sacrificateur. Alléluia. Cela ne vient non. pas des hommes non. qui l'ont établi. Non. non? Oh, <rire> il les tient de celui qui lui a dit. Amen. <rire> tu es donc souverain sacrificateur, c'est l'un des de même qui dit. Alors là, c'est avec serment là. Amen. Donc il lui a dit cela. Mais c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant on se pose la question. Qui est donc ce fils en question la Bible nous dit une chose merveilleuse. Colossiens au chapitre 1. Pour qu'on voit la différence tellement si profonde. Hein. Colossiens, chapitre 1. Regardons le verset 15, je pense que c'est cela. Colossiens, au chapitre 1. Lisons ici, chapitre, chapitre 1. Alors, nous pouvons lire avec vous ici. Hein. Verset 12, il nous dit Rendez donc grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Vous suivez Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Donc Dieu nous a délivrés. C'est pour ça, frères et sœurs, des allergies et tout ça. On prie pour que réellement que ça retourne à Satan. Ce n'est pas pour nous. Parce que les arbres ne peuvent pas me rendre mal. Non, non, non, non, non, non. non. C'est moi qui dois commander aux arbres. Oui, c'est vrai, frère. Notre foi fait des merveilles. Amen, Amen. Alors, il dit. Donc, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Aussi, dans le royaume du fils de son amour. Amen. <rire> amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il continue de dire. En qui Gloire à Dieu. Amen. Nous avons quoi La rédemption. La rémission. C'est-à-dire que tous les péchés que j'ai commis, Amen. tout ce que j'ai à pouvoir... Il n'y a aucun prophète qui pouvait venir me les enlever. Oh. Mais lorsque le Fils s'entredit dans le monde. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce que là, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu Alléluia. qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu ne peux plus marcher avec ton péché. Alléluia mais ici oui, ici oui, <rire> ici oui, ici oui, mais là non, gloire à Dieu, ici quand Dieu me regardait, on avait couvert, il voyait mon péché toujours, mais couvert, à cause d'Agnon, effectivement, c'est un mais quand ici, Dieu me regarde, il n'y a plus rien, on peut chercher, Satan peut fouiller, Oh, Alléluia Gloire à Jésus oh, oh. Il est merveilleux, c'est Jésus mon frère Tu là, Tu es plus blanc que les neiges mon frère et ma soeur. Oui monsieur Oui monsieur Oui madame Le sang de Jésus Il ôte oh, les péchés, monsieur Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien On va chercher, on va fouiller, on ne voit rien Alléluia Gloire à Jésus Oh, que son nom soit béni. Amen. Monsieur et madame, oui. oh comme je le disais, oui. si tu n'aimes pas Jésus, tu es maudit, mon cher. Parce que si la sourde des bénédiction, oui. même tes péchés à toi, où tu as vécu des saletés, des saletés, c'est si Jésus a levé ça. Amen. Et tu n'es pas. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et toi, tu ne peux pas aimer une telle personne. Oui. Oh. Non, madame. Non, monsieur. Alors, tu es plus possédé que possédé. Et puis, quand on parle de Jésus, quand on dit, ah, oh, mais, mais c'est une possession diabolique. Dans Là, pendant la possession, dans l'âme, fait croquer okay, Dieu est petit. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est. vrai. J'ai toujours eu dit aux hommes, j'ai dit, Seigneur, je reviens, s'il te plaît. Alors, bon, je ne vais pas aller plus. Alors, il nous dit, Mesdames, mais le fils donc, dont on nous parle, comme l'Écriture l'a dit ici, je crois que nous étions donc dans Colossiens au chapitre 1, donc, euh, qui est donc ce fils en question, ce qui est on a tellement mis l'accent, parce que là, oh, ici il paraît, il, il, il, il, il, il apparaît l'unique. Vous avez entendu effectivement j'aime Dieu, je l'aime beaucoup mon Seigneur, c'est merveilleux. Oui, ça c'est. On va peut-être dire que c'est quand même extraordinaire. Vous vous souvenez, quand il nous parlait, effectivement, le Fils unique. Et nous avons eu à pouvoir lire. Nous avons compris, c'était donc le Fils seul engendré. Est-ce que vous vous rappelez encore sac? Oh, que okay, Dieu s'en béni. Et pourtant nous l'avons entendu ici. Est-ce que vous comprenez pourquoi seul engendré Parce que nous aussi nous sommes fils des fils de Dieu. Il nous appelle des frères. Donc il n'est pas unique. C'est écrit quand nom. Mais engendré, oui. Il était le seul et grâce à lui, Amen. nous avons aussi été... Amen. Amen. Le seul Amen. engendré. Amen. Nous allons comprendre effectivement ce que cela veut dire. C'est important, frère, que Dieu nous aide pour que nous puissions arriver à pouvoir aimer Dieu plutôt que ce que nous avons gardé dans nos têtes, que nous a dit, et puis qui reste là-dedans, et qui nous amènerait même en enfer. Sans... Bien sûr que c'est comme cela que les si, gens, Ah, nous continuons. Donc, le fils. Donc, pourquoi le fils Alors, il dit, verset dit, en qui nous avons la rédemption Donc, les rachats. Vous comprenez les rachats Vous comprenez les rachats Ça veut dire mm -hmm, je n'avais plus rien. Vraiment. Mais comme je devais à quelqu'un, il a pris tout ce que j'avais, donc, c'est-à-dire que le monsieur que je devais, il a pris tout ce que j'avais, la propriété, même les enfants et tout ça, il devinait esclave parce qu'il lui fallait son argent, le tout. Donc, on n'avons pas. Donc, euh, il a les droits. Il enferme effectivement ainsi. Et comme toi, tu ne sais plus avoir les moyens pour aller travailler, pour pouvoir rembourser, tu restes esclave de cette personne-là toute ta vie. Et les enfants qui naîtront là-bas, ils en prendraient comme il veut, il fera des trucs, ce qu'il veut, parce que tu ne sais pas le rembourser. Mais! Si il s'y trouve un parent rédempteur, c'est-à-dire qu'il soit de la même famille, alors pas de notre famille, de la même famille, Alléluia, qui vient et qui a la puissance, qui dit moi ici, je viens pour revendiquer le mien, Alléluia, tu peux garder les autres, mais le mien là, mon sang est là dedans, là-dedans, là, là, là, je viens réclamer cela. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Amen. Satan avait l'autorité sur nous. On ne pouvait pas sortir de cela. On était obligés. On est dans les péchés. On vit dans les péchés. On gagne dans les péchés. On meurt dans les péchés. Mais quand Jésus-Christ est venu, notre parent rédempteur, quand Job a regardé, gloire à Jésus, il a dit une chose. Mes yeux, même s'ils sont pourris, il dit Même si ma chair était pourrie, il dit une chose Mais mes yeux ici, pas de quelqu'un d'autre, les yeux de Job verront mon rédempteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Job avait la foi parce que Dieu le lui avait révélé. Il a dit Mon rédempteur, il est vivant. Et c'est la vérité. Amen. Le rédempteur de Job. Quand Job est descendu. Et alors son corps était déjà pourri. Oui, là-bas, emprisonné là-bas, effectivement, oui. oui. c'est sous des morts. Satan dit, mais tu as pas à parler trop fort. Quand tu es sur la tête, tu dis, oh maintenant tu es ici. Personne Amen. ne peut te faire sortir. Alléluia. Alléluia. Et il le voit simplement. Il regarde Job, il dit, mais comment tu te réjouis Je dis que personne ne peut se réjouir. Job se réjouit. Job, il dit, mais, il dit, mais pourquoi il se réjouit Il retourne le regard. Voici le rédempteur de Job. Il est descendu là. Alléluia. Jésus est vivant, mon frère. Jésus est bon, mon frère. Il est vrai. Oh, Aimez-le, mon frère, à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, si tu l'aimes pas, tu es maudit. On ne peut pas te supplier demain, tel homme. Mon frère. Il est laissé dans le séjour des morts pour arracher. C'est vrai. Il a dit maintenant je tiens les clés du séjour et de la mort. Donc c'est terminé. Pourquoi aller chanter des amours Je n'ai pas besoin de chanter l'homme. Cet homme n'en a rien fait pour moi. Rien, rien, rien, rien. Peu importe sa grandeur, peu importe, mais frère, les miracles, ce n'est même pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui le fait. Il est fait pour toi pour attirer ton attention à sa parole. Pas l'homme, pas l'homme, non Ton attention à Jésus le Christ, non, ça va. Il est mort pour toi. Il a vécu pour toi. Il dit j'ai vécu pour toi. Et Dieu nous aide, frère. que okay, Dieu te bénisse, mon petit frère. Afin que nous puissions réellement avoir une vision claire. Et juste de pouvoir me sentir ah, non, non, non. Là, je me sens maintenant un fils de Dieu. J'étais quelque chose quelque part d'autre, mais maintenant, là, je sens que je commence à me sentir que Dieu est vraiment un père pour moi. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus décrit il est mort, mon frère. Pour qu'on ne soit plus esclave des hommes, de ceci ou de cela, esclave de Moïse, ou esclave de Jérémie, ou je ne sais pas moi, d'Élie. Nous allons le voir que Dieu nous aide. C'est ça, Parce que c'est vrai, frère. Regardez, regardez. Maintenant, regardez comme il nous dit ici. Nous continuons. Pour la mission de nos péchés, vous savez cela, non? Puis, verset 15. Alléluia. Ah. Amen. Il nous dit clairement. Oui. Il dit, lui les fils là. <rire> il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez, frère Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-là, le Fils-là, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais que vous compreniez frère. C'était un peu oui, mais c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit, mon frère et ma soeur. Et ça c'est important pour vous et pour moi que nous comprenions que la Bible a toujours raison. Vous voulez comprendre? Et ici on nous dit, ce fils-là qu'on a élevé. Quand il est entré, que Dieu a parlé là. Parce que Dieu n'a pas parlé pour Moïse, hein. Il n'a pas parlé pour moi. Non, non, non, non, personne. Mais quand le fils est entré, Dieu n'a pu, il ne pouvait pas résister. Oh, il a tressaillé, il tremblait. Oh, Jésus qui s'est merveilleux, frère. Les siens ont tressaillé, mon frère. Oui, oui Dieu a parlé. a parlé. Alors il a dit, mais voici donc qui ça Mais mon fils à moi, il est tout mon cœur que j'aime le plaisir de demeurer là-dedans. Il n'a jamais dit ça d'un nom, monsieur. Regardez oh. oh. encore ce qui est merveilleux. Il dit, le fils là, il est l'image du Dieu invisible. Vous allez comprendre, mon frère. Et puis, regardez très bien. C'est quand même extraordinaire. Quand, quand, quand, quand Dieu créa Adam. Regardez comment il a utilisé l'expression. Regardez très bien, frères et sœurs. C'est dans les livres de Genèse. Genèse, oui. Genèse, au chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 26. Oui. Verset 26, il nous dit, Puis Dieu dit, vous y êtes Amen. Faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, prêtez bien attention, hein, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Donc 2, 7. Dieu créa l'homme. Comment Est-ce que vous comprenez Dieu créa l'homme à mais quand on prend Colossiens, Alléluia. Oui, quand on prend Colossiens, nous y étions je veux dire, oui. Chapitre 1, oui, le verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit On n'a pas dit il est à l'image des Non. Alléluia. Non, et Dieu te Ce pas il est à l'image de Dieu il est l'image. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est donc l'image de Dieu. Donc quand vous regardez Jésus. Alléluia. Quand vous regardez Jésus, vous. vous voyez Dieu pas ben, il est à l'image de Dieu, mais il est l'image de Dieu. Et de plus, la parole de Dieu met encore le saut plus lourd. Il nous dit ici, dans Hébreux chapitre 1, vous pouvons y retourner. Regardez bien, regardez très bien. Hébreux chapitre 1, il nous dit, Alléluia, verset 3, pardon, Hebreu chapitre 1, verset 3, en parlant donc du Fils, il dit, « Et qui Étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc vous voyez, l'empreinte, c'est dit que tu le tiens, mais il est lui, c'est lui l'empreinte de sa personne. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Jésus est merveilleux, frère. Amen. Il faut les connaître pour les mettre encore davantage, mon roi. Oh qui nous aide, mon frère et ma soeur. Donc c'est lui-là dont on parle. C'est merveilleux, frère. Et ça, c'est ce que je voudrais que vous puissiez encore voir. Et si vous voyez, frère et soeur, on nous dit que oui, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est vrai, non? Puis nous l'avons vu. Mais ici, on nous parle effectivement que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais regardez ce qui est merveilleux, frère et sœur. Là, on nous fait comprendre quelque chose que nous pouvons voir. Regardez très bien. On a vu que le Fils est l'empreinte de sa personne. Et il est l'image de Dieu. Si nous retournons dans Jean chapitre 1, on nous dit une chose merveilleuse. On nous dit, au commencement était... Vous comprenez bien. Oui, maintenant ça commence bien. Et la parole était... Et la parole était... Ah! ah Est-ce que vous voyez maintenant? Donc la parole était donc... Merci beaucoup. Mais c'est dans les chapitres 1, les verset 14. On nous fait savoir qu'effectivement, que vous suivez. Amen. Donc la parole a été faite. Chère. Et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils, venu du Père. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous, c'est -ce la vérité, non? Amen. Bon. Donc nous voyons que la parole a été faite chère. Donc la parole était Dieu. Et la parole est toujours Dieu. Amen. Et cette parole maintenant a été faite ah, Monsieur. il a habité donc hein, oui. Par... Oui. Mmh. Oui. Alors dans Timothée, mon frère Regardez dans un Timothée, qu'est-ce qu'il nous dit Un Timothée Un Timothée Nous pouvons lire cela on dit, Un Timothée, on dit, un, Timothée je passe sur ça. un Timothée chapitre 3 Je pense que c'est cela, oui Oui, merci beaucoup mon précieux frère Un Timothée chapitre 3 Alors, nous pouvons lire aussi cela, oui Merci. Oh Seigneur mon Dieu, j'étais dans Tessanus ici. C'est pour ça que je voyais Tu Timothée, chapitre de 3, merci mon frère. Alors il dit ceci. D'abord, je dis quand même verset 14, il dit, hein. même ça 14 J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison qui est donc l'église Vivant, et la colonne et la plus de. Oui. Voilà. C'est par vous aussi que le monde doit connaître la vérité. Amen. Ils ont trois dieux, ils ont quatorze dieux, ils ont des, des, Jésus qui viennent de chez eux, mais ils doivent voir les vôtres. Amen. Où il est. Maintenant, nous continuons. Verset, non, le verset, le verset, le verset 15, le Maintenant, verset, verset 16, il dit. Et sans contredit, le mystère de la piété est. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, Dieu, Dieu, pas ah, un deuxième Dieu ou un troisième Dieu, non. Le seul et unique Dieu dit. Mais Dieu a été manifesté. Oui. Il a été manifesté dans la forme d'un homme. Maintenant, vous vous souvenez, frères et sœurs. Parce que je vais d'abord continuer pour terminer. Donc, écoutez, Dieu a été donc manifesté dans la chair, oui. bon. Justifié par l'esprit. Vu des anges. Prêché aux gentils cru dans le monde et fait quoi qu il Jésus, Est Ce qu'il a en balance, c'est de Jésus. Est-ce que vous comprenez Maintenant, regardez, bien mes frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre ici, quand nous pouvons voir. Ça, c'est quelque chose de tellement merveilleux pour nous. Parce que Dieu, notre Seigneur, ne fait jamais les choses à moitié comme l'homme le dit effectivement ainsi. Nous avons remarqué que dans Ce que nous avons vu ici, dans le livre, je pense, dans le livre de Jean, je pense aussi hein, qu'il faut peut, peut-être le voir ici. Jean au chapitre, chapitre 1, je suppose que c'est ça. Bon, tout est le trouvé. Jean chapitre 1, oui. Puis nous allons revenir dans ça. Jean chapitre 1. Il nous dit quelque chose. Jean chapitre 1. Mais c'est si, au verset. <coughs> Voilà, voilà. Voilà, Jean chapitre 1, le verset euh, 18, mais on peut commencer peut-être verset, euh, voilà, verset 14. Et la parole a été faite chère, elle hein, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, une, comme la, ils ont écrit ça comme ça, vous savez ce que c'est, non Venu du Père. Hein? Le Fils est l'engendré, vous souvenez, non Ok. Et Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. C'est quand même extraordinaire, non? Hein? Et pourtant, on sait qu'il est né de Marie, mais Jean a dit qu'il était avant moi. Vous comprenez? Hein? Alors, on écoutez bien. Alors, ici, nous, nous disons, il dit, bon, donc, euh, euh, euh, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et verset 16, ans. vous y êtes. Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, écoutez bien verset 18. Personne, alors personne, que ce soit là, est-ce que vous suivez Les prophètes disent, non, personne. Il dit ici, clairement, parce qu'il ne faut, faut pas dire quand même que ce n'est pas la Bible. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, nous, en, nous suivons les Il dit, mais, mais, écoutez bien, vous suivez. Le fils unique, donc, le fils selon Jean le fils unique, qui est aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait, ses fils Et c'est lui qui l'a fait. Est-ce que vous m'avez suivi Personne n'a jamais vu. Personne. Maintenant, regardez une chose. Il dit, le fils... Une qui est dans les saints, la le fait connaître. Vous vous souvenez? Suivez-moi très bien parce que je, crois que je suis le, le temps aussi. C'est pour ça que frères et sœurs, moi je conseille aux frères et sœurs, aux fils de Dieu, quand vous entendez ceci, vous rentrez chez vous, vous pouvez faire la verset prenez le temps de prendre votre Bible et de réécouter, sondez encore les Écritures pour voir si c'est ce qu'il nous a dit était conforme à la parole de Dieu. Alors si vous sondez les écrits, il ne faut pas vous distraire maintenant. Ce n'est pas le temps de vous distraire. Prenez le temps de lire la Bible, ça ne soit pas toujours un fuseau, fausse, je ne sais pas comment vous appelez ça. Enfin, il vous distrait tout le temps. Vous commencez avec un, c'est deux qui suit. Tu vas faire six heures avec un fuseau, réseau, fuseau, réseau, fuseau, réseau. Mais là, prends le temps de pouvoir t'asseoir et lire, mais dites, Seigneur, pourquoi tu ne rentres maintenant dans cette phase-là où nous entrons je vais maintenant voir ma position aussi en Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors. Maintenant, comme je lis dans les scènes écritures, il et, et dit ceci, nous avons lu tout à l'heure, qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. C'est ça, hein? Je retourne encore. Vous pouvez rester dans Jean chapitre 1, hein? Voilà. Mm -hmm. Voilà, verset 18. Personne donc N'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père. Et c'est lui qui l'a fait. Alors, si nous prenons avec vous dans le livre de Matthieu, ici, Matthieu au chapitre 11, verset 25, on nous dit.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 Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît. Vous suivez Personne ne connaît. Si ce n'est. Personne non plus. Ne connaît le Père. Si qui ça Ce n'est le Fils. Et celui à qui Voilà, monsieur. Tout le monde peut dire, Mais nous connaissons le Père. Personne. Il connaît le fils. Vous le regardez, mais vous le, nous le connaissons. Il dit personne. C'est, comme, c'est comme, quand, quand j'ai eu à pouvoir voir cette déclaration, là, effectivement, qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas vu Dieu. J'ai dit, personne ne peut voir Dieu. Parce que, regardez, je pense que si le Seigneur peut nous accorder encore la grâce, de pouvoir les lire ici dans les saintes Écritures, Voilà, Dieu donc vous le trouver ici. Voilà. Voilà. Et, et voilà. Et, et, un, un, un Timothée chapitre 6. Juste. Là, on va s'en Voilà. Timothée chapitre 6. Hum, hum, hum. Voilà. Hum, hum. Voilà. Voilà. Vous y êtes oui. On pouvez lire. Il dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle ainsi à laquelle tu as été donc appelé. Hein? Ça c'est verset 12 que je lis. Bon, je vais peut-être lire verset 13 pour qu'on puisse un peu comprendre. Bon, je vais peut-être lire la partie et puis verset 12. Il dit, combat donc les bons combats de la foi, saisis donc la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande donc devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois. Vous connaissez, non? Il est le roi des rois. Il dit, le roi et le Seigneur des seigneurs. Maintenant, écoutez bien. Qui seul possède l'immortalité? Qui habite une lumière? De... que nul homme? n'a vu ni ne peut voir. Est-ce que vous comprenez Alors, on nous a fait comme dit mais le seul fils, donc le seul unique qui est dans les seins du Père, nous l'a fait connaître. Alors, comment il nous l'a fait connaître, c'est ce que nous étions en train de pouvoir dire. Qui était donc le fils en question Il est l'image. Est-ce que vous comprenez Le fils est l'image du Dieu. Ah, on répète bien, hein, l'image du Dieu que ton œil ne peut voir. Amen. Alors, je voulais dire aussi, vous me suivez. Amen. Parce que vous allez dire, ah, on ne comprend plus, on nous amène dans quoi. Non, nous, nous avons la Bible avec nous. Hein. Dans cette phase ici, je vous ai dit, quand il dit que Dieu leur Paris il dit, ce pas Dieu, c'était la théophanie. La théophanie, c'est une forme visibles, dans lesquels la manifestation s'est faite en fait, de Dieu d'une certaine manière. C'est ce que nous avons vu avec vous, <coughs> avec Abraham. Vous vous souvenez Le oui. chien de Mamré. Donc Abraham, c'était donc Dieu en théophanie. Alors, quand on dit Théophanie, c'est une forme dans laquelle comme par exemple, je donnerai la colonne de feu. Parce que Dieu peut prendre multiples formes. Parce que quand il veut se manifester puisqu'on ne peut pas le voir. Colonne de feu, colonne de nuée, et il peut prendre la forme d'un ange comme on a dit que c'est l'ange qui lui a paru. Vous vous souvenez quand même avec Abraham aussi, on a vu aussi excellent. Est-ce que ça, ça rentre ou je comprends? Maintenant, c'est ce qui s'est passé dans tout ça. Mais maintenant, là, là, quand on voit Jésus, ce n'est pas la théophanie de Dieu, C'est Dieu. Donc là, on, on, on voit Dieu parce que c'est la forme oui, quand vous voulez voir Dieu, eh c'est cette forme-là dans laquelle vous pouvez le voir en fait. C'est pour ça qu'il a dit, quand je crois que c'est Philippe, il m'a dit, montre-nous donc le Père. Et cela donc nous suffit. Il a dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, c'est Jean 14. ans, hein? Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Est-ce que vous comprenez Pourquoi Parce qu'ils avaient la théorie. De ce que là-bas, Dieu comme ça, etc. en fait, quand Dieu fait quelque chose de tout à fait extraordinaire, les gens ne peuvent pas savoir à cause des traditions des enseignements que vous avez reçus. C'est pour ça que vous vous fâchez contre moi. C'est pour ça que vous dites à ah, toi, cette assemblée, je ne vais plus y aller. Mais vous pouvez vous en aller, il n'y a pas de problème. Mais ça demande effectivement que ce n'est pas possible que vous puissiez avoir la nature de Dieu en vous. C'est impossible. Parce que, <rire> s'il y a une profondeur qui appelle, oh, oui. il doit y avoir quoi une Qui Qu répond, en fait. La parole ne peut pas fuir la parole. Parce que oui. Si vous êtes de Dieu, vous êtes né de la parole. Car la parole vous frappe, vous ne sortirez pas pour dire c'est dur. Vous avez entendu Pierre et Jean te dire que cette parole est dure Non, non, non, non. non, non, non. Il leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi Parce qu'à l'intérieur, même s'ils ne comprenaient pas. <rire> Ils lui ont dit, mais, que Dieu te bénisse, mon petit frère. Il dit, mais à ah, que Dieu nous donne nous, a bon goûté, nous avons goûté tous ces prêtres-là. Nous avons goûté, effectivement, on n'a rien trouvé. Bref, je vais aller beaucoup plus vite. Pour Maintenant, regardez une chose. Je cours après le temps aussi. Regardez une chose, mon frère et ma soeur. Quand nous regardons. Là, effectivement, et nous avons vu que Dieu a parlé à nos pères, à les prophètes. Et nous avons vu là-bas. Maintenant, là, Dieu nous parle par les fils. Ça veut dire quoi, effectivement Je pense simplement à ça. Il, y a, il y a pas de... Je, je suis heureux. Hein. Oh, mais c'est vrai que je l'avais oublié. Ah, il y a quand même... Je, je l'avais oublié à lui, mais il faut qu'on me dise que je dois l'éteindre. Ah oui, parce que, oui, si, si, si, si, si, si, les piles se perdent une fois que je vais commencer à faire ça, vous ne voyez rien. C'était un cadeau, oui. Oui, oui, oui, oui, Alors, regardez bien. Ici, il a parlé par les fils. N'est-ce pas vrai? Pas, pas, pas les apôtres, pas les prophètes, pardon. Et ici, il a parlé par les fils. La grande différence est laquelle? C'est ça. Je suis heureux. Amen, amen, amen. <rire> C'est que ici, vous voilà, voyez, il a parlé par le prophète. Mais là, c'est Dieu lui-même. Oui, messieurs. C'est pour ça qu'on l'appelle les fils de l'homme, non C'est Dieu lui-même qui maintenant parle à son peuple. Donc, Dieu prophète. Donc, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Ici, on avait souverain-sacrificateur. Dieu lui-même est devenu souverain-sacrificateur. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Donc, la différence, elle est grande. Donc, ici, c'était le prophète de on mettait l'accent dessus. Mais là, Dieu dit, non, c'est moi, en fait. C'est moi qui dois parler à mon peuple. Donc, le peuple doit me connaître. Savoir qui je suis. Amen. Oui, Jésus est Dieu Tout-Puissant. Amen. Allez, Amen. Donc s'il vous plaît, regardez quelque chose. C'est parce que je veux que vous compreniez cela, pour que quand vous rentrez à la maison, vos frères, vos sœurs, vous êtes gâteaux qui écoutent effectivement si là vous êtes, avant de les critiquer, mettez-vous à genoux et priez. Amen. Pour quelle raison Amen. Parce que, selon la parole de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 16. Tous ces c'était l'ombre. Ça, ça, ça, ça, ça, c'était l'ombre. Alors, si c'est l'ombre, alors la réalité est où Est-ce que vous comprenez Amen. La réalité est là. Amen. Donc, tout ceci était l'ombre de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont parlé de lui. Mais tout ça dans, dans l'ombre, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas la, la réalité de la chose. Mais la réalité de tout est ceci. Amen. Donc, le Fils et est celui qui est vraiment la parole de Dieu. Amen. Et là, c'était simplement l'ombre de ce qui devait se passer en fait. Donc ça s'est passé ici, la réalité est là, mais l'ombre était ceci. Est-ce que je me suis fait bien comprendre Amen. Non, peut-être pas bien. Okay. Les tabernacles ici. Qui a été monté par Moïse. Ceci. La réalité était là. C'est-à-dire que, écoutez, s'il vous plaît, que vous voyez bien. Je mets ça. Ici était donc le tabernacle. Ces tabernacles ici. C'était dans les cieux. Alors, quand elle était placée là, son nombre donné ici. Amen. Que Dieu te bénisse, tu as compris. Alors, je vais répéter pour peut-être les choses, parce qu'il ne faut pas toujours rester dans le naturel. Il faut que je comprenne. C'est dans le spirituel. Vous voyez. Ah ben voilà. Vous, vous voyez, je suis là. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous me, vous me connaissez, bien sûr. Mais quand je fais ça... Vous voyez quoi derrière C'est l'ombre. Mais en fait, l'ombre, c'est simplement la projection. Si tu veux voir, par exemple, tu vois l'ombre là Vous le voyez bien okay. Est-ce que vous voyez la, la, le costume bleu là, dans cette ombre là Quand vous voulez voir la couleur de ma chemise, voici la réalité, est là Ça, c'est la perfection Là, c'est l'imperfection Est-ce que vous comprenez donc c'est lui qui parle maintenant, c'est celui qui parle, mais c'est pour ça, on n'a pas besoin de ça. Vous, vous me détestez frère, mais c'est la vérité. Parce que là vous ne verrez jamais la couleur de ma chemise, ni dit ma cravate effectivement, tout est la même chose, un peu sombre. Mais quand vous me voyez, il dit alléluia, il a la cravate comme ça, les costumes comme ça, les boutons comme ça, les chaussures comme ça, oui messieurs Je prie pour vous. Amen. Les nous Nous allons prier. Oui, que Dieu se bénisse. Nous allons prier. Tendre bon Père et précieux, sauveur. Je voudrais te dire merci pour la grâce, le privilège que tu nous as donné, Père saint Dieu, de pouvoir demeurer dans les choses que tu nous as données, mon bien Père saint Dieu. Merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions. Jamais tu nous as abandonné, mon bien-aimé, Père saint Dieu, jamais tu nous as laissés, mon bien-aimé, Père 800. mais tu as toujours été là pour nous éclairer encore davantage, mon roi pour agir encore davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous te croyons, Père. Oh, Dieu du ciel, nous réalisons combien il nous est tellement important que ta parole à toi puisse réellement faire son tri. Oui, Seigneur. Oh, Dieu, quand tu nous parles, tu nous éclaires encore davantage, mon roi. Soutiens-nous encore, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et accorde-nous encore cette grâce. Pour aussi voir les choses claires, mon bénémoine, Père oh, Dieu. Je te loue de tout mon cœur, mon bénémoine, Père oh, Dieu. Garde ton peuple encore, mon bénémoine, Seigneur. Protège-les, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Et nous nous sommes à toi et nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi te servir et d'être conduit encore par toi, mon bénévole Père Dieu, et d'être éclairé par toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, merci encore, mon bénéfice. Oh, Jésus-Christ, mon roi, pardonne-nous encore, mon sauveur. Aide ton peuple à pouvoir réellement aussi rester dans, dans les choses qui te concernent. Oui. Tu es Dieu. Lorsque tu parlais, beaucoup entendaient et ne comprenaient pas aussi, mon bénévole Seigneur. Pardonne-nous, Père. Merci. Merci encore. Nous te remercions encore, mon bénévole Père. Nous voulons avancer avec toi. Et nous voulons te servir, notre Père. Au oh, son de nos cœurs, Jérémie. Pardonne-nous encore, mon bénévole Seigneur. Oui. Hmm. Merci pour tout ce que tu fais, mon Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour, pour ton amour encore, mon Seigneur. Oh, Jésus. Oh, roi du ciel, donateur de tout ton excellent, mon Oh, oui, mon Seigneur, Jésus. Nous avons foi en toi. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur encore pour ce que tu fais. Béni soit ton Seigneur encore pour mon frère et ma soeur. Oh Jésus-Christ mon roi. Jésus-Christ mon sauveur et mon Dieu. Pardonne-nous encore. Merci. Oh je te loue. Merci pour ce que tu fais. La gloire et l'honneur te reviennent encore. Garde ce peuple qui est à toi, sauveur. Merci. Merci pour ton père. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, Dieu et... Merci. Mmh. Gloire à toi. Merci. Mmh. Merci. Nous te remercions encore, mon Père. Merci. Antoine, merci, parce que tu vis, mon Seigneur, parce que tu es merveilleux, Père Dieu, et glorieux encore, nous te remercions, et nous te glorifions, mon bénéfice, Père Seigneur, dieu garde ton peuple encore, et pour les ailes, pour la foi, pour l'amour, oh, merci, merci, gloire à toi, et merci, tu es Dieu, Merci. Garde ton peuple, de soutien, béni et ici. Oh, nous voulons demeurer, nous voulons demeurer dans les choses que tu nous as données, Seigneur Dieu. Que ce soit un réveil pour ton peuple, mon roi, une orientation véritable de toi, pour savoir apprécier, Père Saint oh Dieu, les choses merveilleuses que tu nous as données aussi dans ces temps de soir, mon Père. Oh Dieu! Tout esprit des fanatistes, tout esprit aussi mauvais, Père Dieu, oh Jésus-Christ, merci parce que tu nous aides à pouvoir marcher avec toi, être lavé, nettoyé, recurré, Père. Bénis ton peuple, bénis ton peuple, mon roi, Bénis soit ton Saint-Nom. À toi donc la gloire, la puissance et la victoire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez justement, quand vous serez chez vous, continuer à prier. En ce sens que Dieu continue à pouvoir aussi nous révéler toutes ces choses et que nous entions même jusqu'à arriver à l'âge de la Odyssée. Ah, c'est merveilleux. Alors, nous comprenons combien Dieu est tellement si bon. Nous le prions vraiment qu'il nous soutienne. Priez pour moi. Comme vous savez, je vous l'ai dit, c'est, c'est un combat. Donc, ça, c'est la déclaration et guerre, effectivement. Parce que je connais, maintenant, je sens aussi, effectivement, comment les esprits se chauffent. Mais vous vous chauffez contre moi? Vous n'allez pas vaincre, parce que contre la parole. Allez, allez, allez. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse moi Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je n'ai rien d'autre que ton amour. Allez. Tu m'as aimé, tu m'as chupé, personne Dieu m'a donné un nom, don, mais sans l'amour mon don n'est Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs pendant que le diable la haine qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est un. La faiblesse de l'autre, l'amour, c'est Dieu.